Bonjour à tous, nous sommes le 26 septembre, comme je vous avais dit euh, il y a quelques temps, quelques vidéos, on aurait beaucoup de volatilité euh, au mois de septembre, et c'est ce qui arrive. Euh, on a eu euh, des gringolades pas mal importantes, ben, de euh, l'or, l'argent aussi, les bourses, c'est sûr. Hier, on a eu un peu de reprise sur euh, les, les principaux indices, Standard Poor, euh, Nasdaq, euh, Dow Jones aussi, mais euh, dans le fond, la, le climat est à la peur, à la crainte et c'est un peu normal à cause de ce que nous... Qu ce qu'on nous dit à propos du fameux confinement euh, à cause du coronavirus. Donc, euh, le nombre de cas est en recrudescence, ce qu'on fait un euh, peu tous les gouvernements de la planète. Euh, le nombre de morts n'est pas en recrudescence, comme je vous avais dit la dernière fois, euh, ni le nombre d'hospitalisations, malgré que, oui un peu plus d'hospitalisations. Mais euh, le climat de peur euh, s'est installé à tous les niveaux. Euh, donc, c'est ça qu'on va voir euh, aujourd'hui, vraiment euh, que la peur est présente euh, euh, presque... On va dire partout, c'est comme un, un, une manière de penser. On doit penser peur, on doit penser crainte. En tout cas, c'est ce que nos gouvernements nous incitent à faire, euh, à être vraiment en mode panique. Et pourtant, euh, la réalité, c'est que... Ben, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ne paniquent pas du tout, et c'est mon cas, et j'en connais plusieurs, qui sont vraiment pas en état de panique, parce que dans le fond, la vie... Euh, euh, le risque, on a, on a toujours un risque dans la vie de mourir, peu importe c'est quoi. Puis je veux pas être négatif ou euh, sombre ce matin, mais euh, il vient un temps qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que vivre dans le fond si on doit vivre pendant des années d'une manière confinée, confinée comme dans un genre de camp de concentration, euh, ça nous intéresse pas. C'est sûr que, euh, là, sûrement en question, qu'est-ce que c'est que vivre, mais en tout cas, on n'ira pas dans ce domaine-là. Tout simplement, moi, ce que je veux faire avec vous, c'est partager euh, ben, l'économie et surtout la politique de ce et euh, le climat social, parce que c'est très, très intimement relié. Euh, comme vous le savez, en ce moment, la... la L'économie hein, souffre beaucoup, l'économie réelle, je parle, euh, même si au niveau euh, de certaines entreprises, comme euh, ce que j'ai vu, euh, à cause de, des taux de, de crédit, l'intérêt est tellement bas que les entreprises euh, seraient en dette euh, et... Euh, ça fait en sorte qu'ils ont plus de moyens de réemprunter, mais tout simplement, c'est quelque chose qui n'est pas réel, c'est quelque chose qui est illusoire, parce que la réalité, c'est que les entreprises, euh, certaines entreprises, oui, ont vraiment profité de la crise, mais il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas du tout profité de cette crise-là, et surtout... Euh, ben, les entreprises dans le tourisme, restauration, euh, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit même aux, aux États-Unis, vous savez très bien que New York euh, est absolument dévastée. C'était euh, vraiment les euh, de la fine cuisine dans plusieurs restaurants et c'est fini. C'est fini pour... Euh, euh, on dit pas rien que le temps du coronavirus. Je pense qu'il y a des... Euh, même que ce soit dans... On parle de la restauration, du tourisme, mais plus que ça, c'est la mentalité. Les personnes désertent les grandes villes, dans le fond. Et ils se sont fait dire qu'ils pouvaient travailler à distance. Et euh, donc, euh, on s'installe dans une ville qui est un peu plus abordable que les grands centres. Et ça, ça se produit ici euh, euh, au Canada, ça se produit aux États-Unis aussi, on le sait, euh, avec le, le, le, le, le, la... Des... On, on déserte New York, littéralement, et Los Angeles, San Francisco, un euh, des grands centres, on déserte, déserte ces grands centres-là pour aller euh, plus en banlieue ou carrément dans un autre État aux États-Unis. Et ici à Montréal, c'est la même chose. Il y a plusieurs personnes, plusieurs familles, que j'ai ben, même mon, mon fils, on discutait avec un de ses amis qui a parti de Montréal à Sherbrooke à cause du coût de la vie et euh, de toute façon lui pouvait travailler, se permettre de travailler à distance. Donc, il se dit euh, ça vaut pas la peine de payer deux fois le prix pour vivre. Donc, c'est ça, c'est ce phénomène-là qui a été le phénomène du coronavirus, tout ça. a été le catalyseur pour poursuivre encore la désertification des grands centres. Malheureusement aussi, il y a plusieurs, on va dire, des concepts qui existent depuis des années. Comme les centres d'achat, je pense que c'est à cause de ce qui est arrivé... Les centres d'achat vont se désertiser, les personnes vont partir des centres d'achat, c'est sûr les entreprises, parce que c'est euh, le modèle cor ne correspond plus à ce qu'on veut nous imposer comme euh, futur. Donc, euh, non, euh, on se trouve à être dans un, un contexte assez particulier et c'est triste quand même, à certains niveaux. Moi, ce que j'essaie de faire à, à notre niveau, j'essaie d'analyser la réalité et essayer essayer d'analyser les opportunités qui peuvent se présenter à nous, à moi, à vous, dans le futur. Je sais que tout souvent, c'est difficile à voir parce qu'on se trouve être dans un des changements de paradigme complet de la société, mais euh, je ne veux pas rien penser en termes de révolution ou de, de vouloir euh, tout remettre en question, je me dis euh, qu'est-ce qu'on peut faire et c'est pour ça que je m'adresse à vous aussi qu'est-ce que euh, vous pouvez faire pour trouver des opportunités dans, dans ce qui arrive là? Euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui peut-être euh, vont considérer pour l'avenir euh, le travail à distance ça c'est sûr, euh, internet euh, je sais qu'on veut nous imposer le 5G tout ça, on a voulu nous imposer le 4G aussi, je sais qu'il y a des dangers au niveau des zones parce que les zones sont plus... Euh, je pense on plus micro. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, euh, nous affecter. Euh. Mais par contre, euh, la société s'en va là et euh, toutes les avancées technologiques. Parce que là, peut-être que vous allez peut-être me dire que je, genre, je vais embarquer dans, dans le bateau. Du tout, du tout. <rire> Hier, je parlais à ma famille. C'est ça que je disais. Non, non. Je veux comme essayer de regarder la situation et, si possible, trouver euh, comment je peux. Euh, m'y ajuster, et c'est une question de survie, l'être humain a toujours été comme ça depuis des millénaires, on essaye de s'ajuster au changement, euh, lorsqu'on a eu la révolution industrielle, euh, euh, cette révolution-là à cause de la machine à vapeur de James Watt, euh, ça a absolument euh, révolutionné la manière de de vivre de plusieurs paysans, tout ceux qui étaient habitués à, à créer, par exemple, une chemise euh, tranquillement chez eux, à partir de la laine de bah ben, la laine de mouton, le coton, peu importe. Et là, on a commencé à avancer des grosses machines qui pouvaient euh, tisser, euh, être cent 100 fois, mille fois plus performant euh, qu'un individu et de cette manière-là, euh, les choses ont changé et euh, ces changements technologiques-là, ben, c'était de la technologie quand même, euh, ont on créé des grands bouleversements sociaux et il a fallu euh, que les personnes euh, s'adaptent à ça et c'est ça, les grands bouleversements technologiques, c'est ça qui arrive. Puis aujourd'hui, je peux dire que c'est pas simplement au niveau de la 5G, je pense que c'est au niveau du système financier lui-même. Euh. On arrive à la fin du capitaliste tel qu'on l'a connu, euh, capitaliste à outrance où l'injection massive euh, d'argent dans le système a fait en sorte que on se retrouve avec une situation euh, comme on vit aujourd'hui. Euh, des banques qui se sont remplies les poches, on dit, mais les banques aussi, certaines banques vont tomber, il ne faut pas se leurrer. Là. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de banques qui sont allées dans cette orgie spéculative depuis des années. 2008-2009, euh, la crise aurait pu... On arrête... Bon, je dis laissez faire, je sais pas. Je, je, je vous dis rien hein, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, on a injecté, injecté, injecté pour repartir la machine, mais c'est sur euh, du euh, temps emprunté qu'on a fait cette... Euh, cette euh, qu'on qu a fait ça hein, pour euh, continuer à faire tourner cette machine sans remettre en question des, des lourds paradigmes paradigme qui, qui aurait pu tout changer. Bon, ben, on a décidé de faire ça, d'injecter, injecter, injecter. Et là, on arrive au bout de cette course-là. Euh, donc, euh, les bourses continuent à gonfler, mais ça veut rien dire. Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, la Fed, c'est complètement plantée, elle continue à injecter et c'est allé dans les banques au lieu des individus. Donc, c'est ça, on est dans un, un... des changements, les temps sont en train de changer. C'est sûr que le coronavirus, au niveau de ça, pour peut-être quelques mots là-dessus, je trouve ça terrible qu'on soit dans un, un, une manière de penser où on doit se confiner, avoir un masque, ne plus avoir la liberté de se regarder le visage, lorsque qu'on discute. Euh, euh, hier, j'ai vu une scène terrible, une pauvre dame, j'étais en train de, de, de faire mes commissions, j'ai vu ça, une, une dame qui était sur le trottoir. Ici, à, à, au Québec, là, on n'est pas obligé de mettre un, un masque euh, dans le visage. c'est À Paris, on, on doit, mais ici, au, euh, je parle à Paris, peut-être dans le reste de la France, on ne le voit pas, mais les grands centres, en tout cas, la pauvre dame avec son petit... Cara, son petit panier, est allé faire son épicerie à pied. Et la madame était sur le trottoir, nullement besoin d'avoir un masque. La madame avait un gros masque. Et... C'est la peur. Dans le fond, ce, qu ont, le, ce que les gouvernements ont réussi à faire, à faire au niveau des citoyens, c'est de créer un climat de peur. Et ils veulent absolument, en tout cas ici au Québec, et c'est un peu partout pareil, vous me l'avez confirmé, en, en France, c'est pareil... Euh, Plusieurs pays dans le monde, en Australie, c'est terrible. Aux États-Unis, c'est euh, divisé pas mal. Euh, donc, euh, on va commencer à regarder justement euh, ce qui se passe aux États-Unis. Euh, donc, euh, le climat de peur euh, va perdurer jusqu'à l'élection de Trump et un peu après, ça va être des troubles sociaux euh, terribles. Mais, en euh, tout cas, c'est intéressant à voir qu'est-ce qui pourrait arriver dans la suite. Ici, euh, ben on, je vous l'avais dit, euh, le, euh, Trump a choisi Amy Coney Barrett comme candidate à la Cour suprême. Elle n'est pas encore nommée, il faut que ça passe devant le Sénat. Euh, ben, ce que les républicains veulent faire, c'est presser les choses pour qu'elle puisse être nommée le plus rapidement possible, euh, tandis que les démocrates ne veulent absolument pas d'elle comme euh, nouvelle juge à la Cour suprême euh, parce que quand on, lorsqu'on nomme un, un juge ou une juge à la Cour suprême, c'est pour des et elle, c'est une catholique euh, anti-avortement, euh, donc elle a des valeurs euh, familiales, tout ça, donc c'est un, un, un... entre les républicains et les démocrates, là. C'est vraiment la guerre. Euh, euh, même euh, Nancy Pelosi avait, euh, avait menacé de faire une, de refaire un processus d'institution de, de Trump, mais ça peut pas arriver d'ici à l'élection. Mais les, démo les républicains, excusez, voudraient vraiment que que Madame Coney Barrett puisse entrer avant l'élection, avant le 3 novembre euh, comme euh, nouvelle juge à la Cour suprême. On va voir ça, C'est n'est pas fait, mais je pense que il devrait pas y avoir de problème. Euh, pour vous revenir encore avec cette situation qui est terrible aux États-Unis révolution 2020 comment sommes-nous arrivés là et comment cela se terminera-t-il c'est un article que j'ai pris ben, j'ai été publié dans Zero Edge mais c'est via de euh, American Mind euh, je vais essayer il y a quelqu'un qui m'a suggéré euh, mettre les liens euh, dans mes vidéos là. Je, je vais essayer de le faire je vous dis c'est quand même du travail mais je vais essayer de le faire euh, donc ici, euh, on parle de la révolution 2020. C'est ce qui arrive aux États-Unis. C'est vraiment une situation aussi catastrophique que, euh, que la guerre de, de sécession. Là, on a des clans qui sont divisés, et l'élection qui s'en vient. Les démocrates ne veulent d'aucune manière que Trump remporte cette élection, et Trump lui dit qu'il probablement acceptera pas le vote. Euh, démocrate, donc c'est une division qui pourrait vraiment mener euh, à la guerre civile et en ce moment ce qu'on vit aux États-Unis, euh, c'est ni plus ni moins que les débuts de cette guerre-là on a des euh, des révoltes un peu partout, c'est pas rien que la c'est loin d'être euh, seulement la, la, la, la, la Black Lives Matter ça va plus loin que ça, c'est vraiment une division idéologique au niveau des États-Unis et euh, l'article est vraiment bon, je ne je l'ai pas tout lu mais j'ai lu une bonne partie je vais essayer de la mettre quand même euh, ce qui parle, ben, c'est justement euh, les progressistes, donc les plus traditionnels. et euh, Ça se trouve être euh, la guerre idéologique en, en, en premier lieu, qui, euh, ce qui se passe aux États-Unis. Et aussi, euh, il parle aussi dans l'article euh, de, euh, de la richesse, euh, les fossés qui se creusent entre euh, les riches et les pauvres. C'est très, très, très euh, important de, de prendre ça en considération que ce... Faut c'est là qui continue à se creuser entre la, les riches, les plus riches et les plus pauvres aux États-Unis euh, a aussi un effet dévastateur sur la, la population parce que dans le fond on sait qu'on n'aura jamais la chance d'atteindre de, de, de, de, euh, une certaine richesse, le fameux rêve américain euh, pour certains donc euh, c'est dévastateur donc on dit on n'a rien à perdre on va continuer à mettre tout à feu et à ça. et euh, c'est ça c'est quelque chose qui est assez particulier, euh, je, mon fils m'en avait parlé de cet article-là, c'est dix exemples des plus des plus extrêmes de sentiments anti-américains dans les collèges américains. Et comment la commission 1976 de Trump pourrait l'inverser. Donc, euh, je vais vous les lire rapidement. Ça se trouve avec des sentiments anti-américains par des Américains qui détestent l'Amérique. Et c'est ça le... le euh, une des, des grandes conséquences de, de des mouvements Black Lives Matter et plus que ça dans le fond c'est c'est c'est les antifas et tout ça c'est qu'on veut littéralement briser la société américaine et euh, le c'est des euh, remarques qui ont été faites, dix remarques euh, par euh, qui sont pas mal constantes chez les étudiants américains. Il ne faut pas oublier que euh, les manifestations, euh, euh, ça ne vient pas de la classe dirigeante, ça vient des universités, universités américaines euh, pro-communistes, je vais le dire tel que c'est, pro-communistes qui veulent repartir la société euh, à zéro, c'est pour ça qu'on veut détruire l'histoire. Donc je voulais, je voulais lire rapidement. Euh, les 10 points. Des professeurs d'université célèbrent le caduette en dénigrant l'Amérique. Un nombre choquant de jeunes Américains disent que les autres pays sont meilleurs. C'est quand même euh, fort. Au milieu de la violence historique, les collèges critiquent l'Amérique comme un pays suprémaciste blanc. D'accord. Un prof de l'UCSB utilise des cours de religion pour enseigner l'erreur et l'exceptionnalisme américain. Des étudiants américains frappent l'Amérique pendant que les manifestants de Hong Kong abordent leur drapeau. Un journaliste universitaire publie un éditorial sur le 11 septembre et affirme que les États-Unis doivent surmonter les attaques terroristes. Les étudiants disent qu'ils ne sont pas fiers d'être américains. Euh, prof, God Bless America est une chanson bellicite. Syracuse, euh, la constitution américaine est exclusive pour certains étudiants. Les étudiants de Havar affirment que l'Amérique est une menace plus grande que Daesh. Donc, tirez vos propres conclusions de ces constats-là au niveau des, étudi de, ben, des étudiants américains de, du côté euh, des universités, des collèges américains. C'est là que les idéologies viennent et on veut détruire l'Amérique, repartir à zéro. Euh, ici, on va venir un peu plus près euh, au Québec, mais je pense que c'est un peu partout dans le monde. Vous aussi, à Paris, vous souffrez de ça. Euh, Montréal, Trois-Rivières, ben, peu importe les villes, c'est euh, que les restaurants souffrent beaucoup de la situation actuelle et les restaurants veulent de l'aide à l'approche de la deuxième vague parce que Trudeau, comme vous le savez, euh, a sorti... Euh, ben c'est le discours du trône, il n'a pas encore été accepté. Euh, les conservateurs et les... Euh, les conservateurs et le Bloc québécois re rejettent, euh, ben, on dit qu'ils rejetterait le discours du trône, tandis que le NPD, euh, avec Jack euh, M. Singh, euh, lui a dit probablement qu'il accepterait, mais ce n'est pas encore fait. Donc, on pourrait avoir un, un, un, une nouvelle, on repartir en élection. Ce pas sûr, je pense pas. Probablement que personne veut vraiment partir en élection, on met de la pression, Tout, chacun veut tirer un peu euh, parti de ce nouveau discours du trône. mais la chose qui est sûre c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est promis et euh, on va changer la PCU avec euh, ben, l'allocation euh, chômage, mais avec euh, plus de personnes qui vont pouvoir euh, euh, en faire partie, mais les restaurants c'est souffrant, je sais mon fils a un commerce... Hein, dans la restauration et c'est très vraiment souffrant. On dit aux personnes de rester chez eux, de pas aller dans les commerces. Donc on dit aux commerces ben tomber c'est presque ça qu'on dit. Euh, et euh, ça, c'est une autre nouvelle que j'ai vue, puis je vais vous montrer quelque chose aussi qui est en rapport. Des produits rares dans les rayons cet automne. On commence vraiment à avoir, une, bah, on dit, une pénurie. C'est certains produits qui sont faits euh, en Chine, <rire> parce qu'on a beaucoup de produits qui viennent de la Chine, il ne faut pas se leurrer, là. Euh, même que ce soit au Canada, aux États-Unis, euh, probablement en France aussi, euh, un peu partout sur la planète. Donc, euh, euh, c'est ça que l'article parle, qu'on a beaucoup, beaucoup de... Il parle par exemple des, euh, des, des congélateurs, des, des électroménagers, il commence à avoir une pénurie euh, euh, et c'est vraiment à cause, euh, les usines chinoises de containers sont désormais épuisées jusqu'en février. Donc, euh, il y a une relation certaine. Euh, c'est qu'on se trouve à avoir... Euh, la plupart des containers, la grande, grande majorité, sont faits en Chine. Et en ce moment, les, les usines euh, ne sont plus capables de fournir euh, des containers. Donc, pas de containers pour mettre sur les bateaux pour transporter ça ici. Euh, et ensuite, toute la chaîne euh, suit. Là, dans le fond, euh, euh, non, non, non, c'est vraiment une situation euh, euh, très particulière. Euh, et euh, c'est sûr que euh, je ne sais pas ce qui va arriver dans la suite, mais en vivant une situation comme ça, euh, ça va prendre des années, surtout euh, en retombant en reconfinement, euh, ça va prendre des années avant qu'on s'en remette. Et euh, euh, Là, c'est un autre article qui parle justement de Montréal. Euh, euh, le malheur de Montréal fera-t-il le bonheur des régions? Et c'est un peu semblable à New York. Euh, comme je vous dis, je disais tout à l'heure, on se trouve à déserter les grands centres. Euh, c'est vraiment vraiment assez terrible. Et euh, ça, c'est un article que j'ai pris sur euh, Summit. allemand. Euh, le verrouillage sera plus que la COVID-19. Hey, c'est quand même fort, là. On est en train de de reprendre des personnes qui vivaient une vie qui, qui avaient repris un peu une vie normale, on les reconfine parce qu'on dit qu'il y a plus de cas, mais on teste plus. Ça, c'est au niveau mondial. Là. Et puis, on met des mesures encore plus strictes, on, avec les obligations de masque. Même, on peut être arrêté en portant pas de masque. Et euh, on néglige les autres malades. Et c'est peut-être ça qui me fait pas mal euh, euh, quelque chose, de voir que des Personnes qui sont, soit que ce soit des cancers, euh, peu importe euh, les maladies, euh, on se trouve à les négliger en prétextant que le coronavirus est priorité number one. Et c'est ça, le médecinement dit que le, le verrouillage qui s'en vient tuera plus que la COVID. C'est quand même particulier. Un, on est rendu désormais à vous... On vous met un, en prison parce que vous ne portez pas de masque. C'est de la tyrannie. Oui, j'ai vu une vidéo qui s'est passée, euh, je ne sais pas si c'était à Paris. Là. Euh, les policiers sont rentrés dans un, un bar, resto au bar, euh, et euh, On voit ça, la, la scène. Là, et ils ont ils ont commencé à m'attraquer des personnes. Parce que les personnes ont commis le crime euh, absolu de pas avoir euh, de masque euh, dans leur visage. Donc, euh, on, est, on en est rendu là. <rire> Euh, ça, ça se trouve être justement la peur qui règne en ce moment euh, au niveau de, de, des, des emplois. Parce que les emplois, déjà, euh, on avait eu en mars euh, ce premier confinement, plusieurs emplois ont été perdus et plusieurs entreprises ont, ont fermé pour toujours. Là. Donc, on se retrouve avec un nouvel... Euh, euh, chômage, oui, mais plus que ça, hein, une nouvelle base sociale. Les personnes qui avaient un travail régulier, qui pouvaient quand même vivre tout ça, se retrouvent dans une crainte de pas connaître quest ce qui va arriver dans l'avenir. Et surtout, tous les bouleversements sociaux qui vont suivre ce changement, ces changements de paradigme à grande échelle. Et ici, c'est ça, des euh, personnes qui sont hors du labor force, 0.7%, le taux euh, de chômage, 10.5%, et avec un nouvel employeur, 4,4%, euh, parce qu'on a eu beaucoup de changements d'emploi. Euh, Ça, c'est aux États-Unis. Donc, euh, on se retrouve avec beaucoup de précarité et de ne pas être sûr qu'après ce second confinement, tout va, va repartir. Ben, de toute façon, on est en train de euh, tout préparer pour, ah, peut-être un nouveau reset mondial, peut-être une nouvelle ordre mondiale. Ah, comme par hasard, le sommet de Davos va arriver et va... Proposer quelque chose à la plupart des personnes qui vont avoir été dévastées économiquement, ben, ben on a la solution pour vous. ça. Ça regarde d'eau, en tout cas. L'élection de Trump, sommet de Davos, c'est à suivre. Euh, ça, ça se trouve être le nombre de jobs, euh, ben, le nombre de jobs là, à faire. Là, en, en juillet, regardez, c'est aux États-Unis, ça, toujours, là, On est en diminution. Euh, donc, euh, non, on s'en va vraiment dans, puis surtout avec le, ce second confinement. Euh, non justifié, euh, vraiment pas justifié. Euh, J'écoutais une, une dame de, qui est en c'est une Québécoise qui a été interviewée ici par euh, euh, dans une radio. Mais ben, c'était intéressant parce qu'elle a dit non, et, ici ça va bien au niveau, c'est au niveau de l'aspect psychologique, c'est très, très bien. Mais ici, euh, non, non, non. Ben ici, aux États-Unis, aux États-Unis, c'est à feu et à sang. Et ici, c'est. je pense que c'est la, la, la peur qui est.. Euh, qui se trouve à prédominer euh, le climat social et qui, économiquement, euh, on a peur d'acheter, de consommer. On, on s'en va dans les magasins, on a peur, on, a, on met nos masques, on est un peu tanné. On revient à des mesures qui sont pires que les premières. Il euh, y, y a des places, c'est terrible. Euh, en tout cas, bon ça se trouve être ça. La conséquence, c'est les jobs, euh, c'est la peur. Ça, c'est aux États-Unis, la euh, probabilité qui est de trouver une job. La, la, la, le climat au niveau des individus euh, euh, ont vraiment comme peur de ne pas retrouver de job ou de retrouver dans une situation normale. Mais le gouvernement, comme je vous ai dit, va réinjecter de l'argent au niveau.. Euh, euh, des entreprises dans le système, tout ça, mais euh, au niveau des États-Unis, ça va être de, de l'argent électronique qui va être directement euh, injecté dans vos comptes de banque. Euh, ben oh, Les Américains, nous ici au, au Canada, je pense, comme je vous avais dit, ça fait des mois, euh, ça se trouve être le MMT, c'est Théorie mon, Monétaire Moderne, où on injecte directement, c'est le salaire de base universel c'est ça. C'est à ça qu'on va en venir, c'est sûr. Et pour terminer, ça se trouve être les non financières, des les corporations non financières, on parle vraiment des, des grandes entreprises qui ont augmenté, on va dire, leur dette. Euh, depuis la crise, c'est très normal, le crédit est facile, euh, on a essayé de trouver des moyens pour euh, certaines entreprises de, de les euh, faire continuer à, à exister en les endettant encore plus, c'est la seule solution qu'on trouve, la dette, la dette, et ce qui arrive, le taux d'intérêt ici, le 10 ans est en baisse, donc... Euh, endettez-vous, il n'y a aucun problème, on, ça va tout solutionner. Mais c'est encore le même marasme qui va se poursuivre si on ne comprend pas que euh, la dette ne euh, solutionne pas les problèmes. Euh, donc, euh, non, ça va être à suivre, on, on continue à suivre ça pour vous et on se revoit bientôt. L'or, euh, comme euh, on n'ira pas voir ça, l'or est en consolidation pour atteindre euh, 1800$ comme creux, euh, mais ensuite euh, on pourrait repartir, certains ont dit euh, vers le 1300$, 1000, 2300-2500, mais euh, pour l'instant, euh, c'est de la consolidation, il faut être patient et attendre.